Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Oh Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, alléluia, Amen, AM même. Alléluia. Oh, Jésus est présent Jésus est puissant Alléluia Amen Amen Oh Jésus est vivant Jésus est glorieux Alléluia Amen Amen, amen. Oh élevant mon oh, Jésus, élevé Jésus, la mer année, oh élevant Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, la mer année, mon Jésus est. changer, alléluia, amen, amen, à alléluia. Oh, Jésus. Jésus. Alléluia. amen, amen, amen, amen, Jésus amen, amen, amen, amen, amen, Jésus Que le Seigneur nous bénisse richement. Le Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 139. Éternel.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 Sois béni encore ce soir, notre Père, qu'il soit vraiment exalté et glorifié pour ta bonté et pour ta fidélité, Seigneur. Tu es toujours présent, mon Père. Merci vraiment de ce que tu nous honores de pouvoir être là dans ces lieux, dans ta maison à toi, Père Dieu pour élever nos voix devant ton trône de grâce, mon Père. C'est une grâce, un privilège. Énorme, mon oh Dieu Tout-Puissant, de pouvoir vraiment, Pati-Puissant, Dieu, porter ton nom encore sur cette terre, mon béni En afin que l'homme qui est sur la terre, qui ne te connaît pas, puisse au travers de ton peuple, puisse te voir aussi, Père. C'est vraiment une grâce que nous puissions porter cette responsabilité, Seigneur, pour que ton nom soit encore, pati Dieu, manifesté encore, Seigneur, au travers de ceux que tu t'es choisis, mon Père. Aide-nous à être comme toi, tu le veux, Père. Merci encore pour cette soirée. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici, Père, parce que dans notre cœur, dans notre âme, nous avons... Ces ces désirs aussi profonds, Seigneur, voir réellement, Père, Dieu, te refléter encore sur cet terre. Sois béni et sois glorifié. Merci pour les cantiques Merci pour l'adoration. Merci aussi pour nos précieux bénéfices frères qui sont qui ont quitté loin pour pouvoir venir nous visiter encore à cet endroit. Quelle consolation, quelle joie, mon frère, Quelle bénédiction aussi, mon bénéfice, Père, tu Souviens-toi de chacun de mon bénéfice, Père. Merci pour notre précieux frère Christian. louange et honor à pour les enfants qui ont chanté, pour tout ton peuple, Père, qui, oh Dieu, a pu chanter encore ce soir. Merci pour ce temps, ah oh, merci pour tout. Nous pensons à tous nos bien-aimés frères de et sœurs qui sont en connexion. Car nous avons prié pour cela, Père, et pour toi, toute ta gloire, Père Saint, Dieu. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. vous pouvez vous asseoir. Nous saluons nos précieux frères et sœurs qui sont venus de loin. Notre précieux frère Marcel, avec notre précieuse sœur Mar Mar Mar Marilyn. Oui, c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai. Et là aussi, notre sœur Martine. Et notre sœur aussi Marie. Et notre précieux frère aussi Lloyd. Et leurs enfants aussi qui sont parmi nous. Que le Seigneur les bénisse. Ils ont eu le désir de pouvoir vraiment directement venir aussi ce soir, afin que nous puissions avoir tous la communion. Que le Seigneur le bénisse richement. Et nous, so nous sommes contents, non? Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Et nous le remercions pour son amour à notre endroit. Et la grâce que nous avons de pouvoir aussi recevoir des frères et des sœurs qui sont venus de loin comme de près. Que Dieu bénisse richement aussi notre précieux frère Yvon et notre sœur. Carole, je me suis dit encore, je pense que en train de parler avec le, le frère Yves. J'ai dit, ah là, là là là, si tu étais là ces jours-là, ça allait être autre chose. Mais c'est extraordinaire, c'est vrai. Mais je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et la grâce et la joie de pouvoir nous donner autant de frères et sœurs aussi. Il y en a beaucoup qui vous saluent effectivement aussi et de différents endroits, que ce soit de pasteurs ou de frères et sœurs aussi, qui se connaissent à cet endroit et qui trouvent aussi la grâce de pouvoir aussi avoir communion et de voir combien le Seigneur notre Dieu soutient et aussi accorde aussi la grâce, que nous puissions être positionnés dans les choses lui nous a données. Enfin, que nous marchions comme lui, il veut que nous marchions. Comme la Bible le fait savoir, il est Seigneur qui nous a donc instruits. Et quand il a dit dans sa parole, effectivement, lorsque on lui a posé la question, « Enseigne-nous à pouvoir prier », il a répondu, effectivement, que « ne faut pas multiplier de vaines rédites, ça ne sert à rien. » Car votre Père se laisse effectivement, c'est de quoi vous avez besoin. Et quand vous priez, dites simplement ce qu'il y a à pouvoir dire. Et surtout, comme nous l'avons entendu appris de lui, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est le désir, effectivement, de notre Dieu que vraiment seule sa volonté soit faite. Et c'est cela aussi qui doit être aussi notre motivation et, et notre désir au plus profond de notre cœur que celle la volonté de notre Seigneur soit faite sur la terre. Vous savez, c'est très touchant quand on rentre, on voit aussi les baptistères et puis on voit... Euh, ceux qui veulent être baptisés, surtout touchés, parce que quand on voit, j'ai eu l'occasion d'avoir cet enfant, glorifié dans mon bureau, il est encore jeune, elle a 9 ans. Je l'ai regardé, je lui ai posé la question de pouvoir savoir qu'est-ce qui te pousse, toi, de pouvoir vouloir prendre le baptême. Et alors, vous voyez les yeux de l'enfant commencer à pouvoir s'embuer. Elle commence à pouvoir pleurer. J'ai dit, c'est extraordinaire. Alors, elle m'explique effectivement pourquoi elle veut vraiment. Et, et quelque chose, qui m'a dit des choses extraordinairement, merveilleuses, touchantes. Alors, elle m'a dit une chose, c'est que quand je regarde ce que le Seigneur Jésus, parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te touche en lui C'est que le Seigneur Jésus fait pour nous. Par exemple, regarde, nous nous, nous levons le matin, on prend soin de nous, nous avons la nourriture, les vêtements, les ceci et cela. Mais quand on regarde les autres enfants, ils ne mangent pas comme nous mangeons. Ils ne sont pas tellement très bien, la situation n'est pas aussi confortable comme la nôtre, effectivement. Mais nous, en fait, c'est la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui nous pourvoit pour nous, qui nous donne effectivement la possibilité de pouvoir... J'ai regardé l'enfant, j'ai dit « Seigneur, ce n'est pas possible ». Vous voyez, c'est... Alors je reçois aussi David, fils de notre frère Emmanuel, et je lui pose la question « Alors là, je suis resté, j'ai dit « Dieu d'Abraham ». Non, non, non, non, non, en tout cas... Les pires peuvent parler, crier, comme si nous, nous nous taisons. Mais c'est extraordinaire. Cet enfant me fait savoir pour quelle raison il a le désir de pouvoir être baptisé et pourquoi il aime le Seigneur. Non, non, non, non. Il me conduit, il dit, mais dans les scènes écritures. <rire> non, non, non j'ai dit, Dieu du ciel, tu es vraiment bon. Alors il dit, mais dans les Hébreux au chapitre 1, j'ai dit, écoutez allons ah j'ai dit Jésus, roi. aidez-nous, parce que Seigneur, nous voulons nous préparer pour rentrer à la maison. » C'est la grâce de Dieu, en fait. Parfois, que nous pensons que ces enfants ne comprennent pas les choses, mais le Seigneur fait en sorte qu'effectivement qu'ils comprennent et qu'ils sachent qu'effectivement, parce qu'ils sont conscients de ce que Dieu fait, et aussi, effectivement, aussi de, de l'impact, en fait, de ce que notre Seigneur, par sa parole, euh, cherche à pouvoir atteindre effectivement dans la vie de tout un chacun et, et surtout aussi euh, de son peuple et qu'on voit aussi cet impact aussi, impacter aussi les enfants et leur entendre aussi, répondre effectivement à cela, ça m'a étonné parce que il est allé même jusqu'à me parler du souverain sacrificateur j'ai dit Seigneur <rire> oui ça c'est étonnant, c'est pour ça que euh, ne les méprisez pas comme le Seigneur l'a dit Laissez à moi venir les petits-enfants. Et ils savaient effectivement, comme notre Quand le, les personnes qui sont censées pouvoir prendre conscience de la parole de Dieu n'en prennent pas conscience, effectivement, le Seigneur suscite les enfants. Et, et euh, tout un, chacun d'eux a, a vraiment un, un témoignage qui démontre que, effectivement, que dans le cœur, Dieu accorde effectivement. Dans les Saintes Écritures, nous lirons dans le livre de Psaume au chapitre 1. 91, donc 91, effectivement cela, comme la Bible le fait savoir, psaume 91, donc 91, 9, 1, nous lisons donc le verset 1, il dit ceci, Celui donc qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, Amen. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous nous approchons encore de toi dans cet instant pour te dire encore merci pour le privilège que nous avons de pouvoir être là ce soir. Et c'est vrai, tu vois aussi les services qui est pendant Et que pour ton peuple, Père Saint-Dieu, et ses frères et sœurs qui vont prendre ton nom à jour du baptême, Père Saint-Dieu, et tu connais le cœur de ton chacun, mon Seigneur. Nous te demandons la grâce de pouvoir aussi nous éclairer encore ce soir, parce que tu connais comme cet homme pouvait dire, dis simplement un mot, même un seul mot, Père Saint-Dieu, ça nous donnera la force de pouvoir continuer encore la marche, de pouvoir te servir encore davantage. Sois donc béni exalté. Nous te remercions, Père. Bénis ta parole, mon roi, et soutiens-nous. Car tu t'ai ainsi prié, au nom de jésus christ Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'écrire du cœur de de quelqu'un qui est vraiment au plus profond de son âme, parce que il arrive parfois que nous nous répétons quelque chose d'une certaine manière parce que bon on l'a lu d'une certaine manière ainsi de suite. Mais là c'est ça, ça, ça vient du cœur de la personne au plus profond de son âme effectivement qu'il il réalise qu'effectivement que le Seigneur notre Dieu est vraiment son refuge. Donc, vous vous rendez compte effectivement que s'il si est ton refuge à toi, ce que tu as trouvé un abri certain, sûr et certain, et ça, c'est dans toutes les circonstances. Parce que, vous voyez, frères et sœurs, c'est que si nous sommes dans notre maison, vous savez, maison bien construite effectivement, et que nous sommes à l'intérieur, porte fermée, fenêtre fermée effectivement, et qu'à l'extérieur, il y a la tempête, il y a la pluie, il y a peut-être la neige, et tout ça, quand vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas peur. Parce que euh, vous avez une protection qui vous donne effectivement l'assurance. Que même s'il pleut, l'eau ne va pas effectivement vous affecter. Même s'il neige effectivement, quoi que ce soit, la neige ne va pas vous affecter effectivement. Que les vents viennent effectivement, le mur sont épais. Donc il n'y a rien qui peut réellement vous faire trembler parce que vous avez trouvé quelque chose de sûr et certain. Donc vous êtes sûr et certain de sa résistance en réalité. C'est-à-dire que le matériau qui vous entoure, effectivement, vous êtes sûr que quand on a construit ma maison, j'ai eu à pouvoir acheter des bétons, des sécièces-là, je l'ai fait. Parce qu'en construisant, en qu connaissant, effectivement, euh, le milieu dans lequel on vit, effectivement, on a pu penser, on a pu calculer, effectivement, que ce n'est pas des briques en terre, effectivement, mais des, des bétons, et des briques, effectivement, cuites, effectivement, et puis la fondation. Donc je suis sûr et certain que quand je suis dedans. La pluie peut venir, effectivement, et, et les vents peuvent secouer, effectivement. On a étudié tout ça, donc là, je dors tranquille dans ma chambre, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez eu à pouvoir également aussi euh, tenir compte de ce que vous avez eu comme euh, matériaux qui sont donc construits, effectivement, qu'on a mis, qu'on a mis à pouvoir utiliser. Et même la fondation, effectivement, elle est tellement si profonde et rigide aussi. Parce que si c'était quelque chose qui était sur une fondation tout à fait du sable, vous aurez peur de dire, ah, est-ce qu'avec ce qu'il qu y a eu comme, ce qui va y avoir comme tempête, même peut-être même la boue qui va couler, est-ce que la maison Non, vous avez pensé à cela. Parce que le problème, c'est que si vous avez eu à pouvoir, vous la désirer habiter là-bas, vous savez que ça serait la bonne chose pour vous dans, dans les circonstances qui seraient difficiles, effectivement, vous avez trouvé l'endroit qu'il faut... Dans, donc vous avez bien regardé, effectivement, vous n'avez pas acheté une maison avec des trous dans le mur. <coughs> et avec de l'eau qui, qui qui fouille encore dans, dans, dans, dans le sous-sol. Non, je crois que vous faites un choix pour que le lieu où vous serez effectivement soit un lieu qui vous protège bien, qui est aussi agréable et confortable. Quand vous y êtes dedans, vous vous sentez bien. Donc c'est aussi la même chose en rapport avec celui que vous avez choisi, que vous, vous devez avoir choisi. Parce qu'on ne choisit pas comme ça. On doit à comprendre la raison pour laquelle je choisis celui-ci. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Dieu et je n'ai pas choisi Baal Vous vous souvenez dans les scènes d'Écriture, parce que ceux qui avaient un peu fait le choix comme ça rapidement, sans se rendre compte, effectivement, les saisons, là, on dit, mais maintenant, il faut que vous, vous puissiez maintenant faire le choix en connaissance des causes. Il y a eu un temps où vous avez fait comme ça, mais maintenant, on va vous aider. Donc, Elie dit, mais on va vous aider. Mais dit, « Voici maintenant. Faites ceci, faites-le. C'est lui qui répondra par le feu, donc ce sera maintenant le Dieu en qui vous devez vous confier. Parce qu'il cherchait quand même un, un Dieu. Parce que pourquoi on cherche Dieu Pourquoi on veut avoir un Dieu dans sa propre vie Pourquoi on veut avoir quelqu'un avec soi Parce qu'on on, on a besoin d'une sécurité, du salut, de l'assurance dans tout le domaine. Je ne vais pas seulement avoir quelqu'un pour m'aider seulement quand j'ai besoin de l'eau. C'est quand, quand il me manque de l'eau, qu'il aille aussi me chercher de l'eau. Est-ce que vous comprenez Donc, effectivement, je veux quelqu'un qui, qui me rassure, effectivement. C'est pour ça que les hommes ont toujours eu à pouvoir vouloir avoir besoin de Dieu. Parce qu'ils savent que si j'ai ces dieux, effectivement, ben, j'irai protégé contre la famille, c'est comme ça, dans la mythologie. Bon, mais ça veut dire que toi et moi, nous devons savoir pourquoi nous avons choisi ces dieux. Est-ce que c'est simplement pour que j'ai des vêtements Parce que les vêtements, il va pouvoir. Il ne faut pas limiter Dieu pour les vêtements quand même. La nourriture, il va pouvoir. Mais les voitures que vous désirez, il va pouvoir. Même les maisons, il va pouvoir. Mais ce que c'est à ce moment-là que vous désirez Dieu parce que toutes ces choses, effectivement, vous savez que ce sont éphémères, ça s'écoule. Mais mais est-ce que vous vraiment avez... parce que c'est vrai que quand on a Dieu, on doit être sûr et certain que on est sûr et certain que Il pourra pour nous dans tous les domaines. Mais est-ce que c'est pour cela seulement que vous les, vous les désirez, frère Vous avez dit non, mais <rire> la question vous savoir répondre que pourquoi vraiment vous les désirez il faut que ça soit vraiment une raison valable et profonde pour vous. Comme je posais la question à cet enfant de glorie. Il dit, mais c'est vrai. Pourquoi vous voulez avoir Dieu Regardez, je ne vais pas rester longtemps dans le baptême. Regardez, quand il y avait, donc quand le Seigneur passait, vous vous souvenez de Bartimé, on en parle souvent. Bartimé a couru effectivement et vous voulez les, les, les diabler. Non, il les il ne peut pas. Et, bien, et puis lui, il dit, non, non, non, non, non, non, non, non, non laissez-le venir. Baptiste est venu parce qu'il a entendu les cris. Donc les maîtres a entendu les cris de Bartimé. Et puis Barthimé est arrivé effectivement, mais il a regardé Barthimé, il pose la question. Pourquoi tu me veux Pourquoi tu me désires moi Parce qu'il y en a beaucoup ici, vous avez, je dirais, il est pharisien, salisséien, tout ce que vous avez avec vous aussi, les hérodiens, tout ça, vous les avez tout donné pourquoi est-ce que tu me désires moi Parce qu'il a posé la question. Que veux-tu que moi ici, je fasse Pourquoi tu t'es intéressé à moi? Parce que d'abord, lorsque les éronéens passaient, ou les sacrificateurs, les effectivement passaient, jamais Bartimé n'a crié, fils de David! Ah, <tousse> et oui. Donc, Bartimée, il savait très bien qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi il voulait cet homme-là. Il a entendu passer, effectivement. Mais il y a beaucoup de gens qui passent. Ils passent et qui passent qui passent, passent. Il était toujours là, étant dans son coin, effectivement. Il n'a jamais bougé. Même les Lévites sont passés. Les sacrificateurs sont passés. Tout cela sont passés. Bartimé n'a jamais bougé. C'est quand même merveilleux. Hein? Il a fallu un jour où il était assis et quelqu'un qui passait. Est-ce que vous suivez? Parce que toute sa vie, Bartimée, quand il était là, je crois que même dans la, la, le coin de Mekal il pleurait dans son cœur. Parce que tout le monde le disait Tu ne verras jamais le soleil. Tu vas mourir aveugle comme tu l'es, Bartimée. » Et il pleurait dans son cœur, effectivement, il dit Mais les autres voient le soleil. Les autres voient la beauté de la fleur. Les autres voient la beauté des hommes. Ils peuvent voir, voir les enfants. Ils peuvent même voir ce qu'ils mangent, effectivement. Mais moi, je ne vois rien. Alléluia Je n'ai jamais rien vu. Ni apprécier ce que le Créateur a créé. C'est Bartimé avait un désir profond. Il voulait que ses yeux puissent un jour voir mon frère et ma soeur. Alors, qui peut me délivrer Qui peut m'aider dans cela, mon frère Vous devez comprendre et savoir pourquoi vous désirez ce Jésus. Est-ce oui. seulement pour les miracles, mon frère Pourquoi nous cherchons à avoir ce Jésus dans notre vie Parce que si vous compreniez l'importance et que pour vous il y a vraiment une importance, vous ne le mettrez jamais dehors. Pourquoi, mon frère et ma soeur, quand nous avons des roues comme ça avec lui, nous l'adorons, nous l'adorons, et puis après, ne comme ça, même pour venir dans la maison de Dieu, ça baisse. C'est quand vous l'avez mis de côté que votre zèle baisse de plus en plus. Regardez vous-même, frères et sœurs, quand le monde prend la place avec des habitudes du monde qui rentre, Jésus est chassé. Ceci est la vérité. Quand ce qui est de l'homme revient, Jésus n'a plus de place. C'est ça la question. Vous l'avez pris pour que, une fois à un moment, vous le rejetez. Lorsqu'il ne vous satisfait plus, vous le rejetez. Est-ce quavez vous compris qui est c'est Jésus pour vous On l'utilise pour un temps. Quand ça vous convient. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas à la saine doctrine. Ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin de l'évangile. Ils se donneront une foule de docteurs. Mmh. De ton endroit et de la vérité, ils se donneront une foule de docteurs. Il y en a la d'entendre des choses plus agréables. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de ce Jésus. Pour un temps, parce que quand je vais être dans mes affaires, Jésus, ça va un peu me déranger. À un certain moment, je le prends, je le mets un peu de côté. J'ai fait ce qu'il y a pouvoir faire. Et puis après, je viens les chercher. Viens. C'est ça, la place que vous donnez. À, à, à Jésus. Frères et sœurs, je crois que ça doit nous interpeller tous. Oui. Nous sommes trop dans les habitudes. Nous ne réalisons pas ce que nous faisons à un certain moment. On pense que les choses du en train c'est bien de chanter de Jésus. Les autres églises le font. Les gens du monde le font. Mais toi, si Jésus est pour toi, jusqu'à quel niveau? C'est ça la question qu'on doit se poser, mon frère. On ne doit pas être comme les autres, effectivement. Parce que c'est vrai, ils les prennent pour que, ah, quand j'ai Jésus, mon business vont aller très bien. C'est ça le problème. Alors, le devait savoir. Il était dans ce quoi là habituellement, et puis bon, tout le monde faisait... que passé, et puis bon. Mais ces jours là était un jour. Je crois que toute sa vie entière, quand il a commencé à prendre conscience, effectivement, parce qu'un enfant ne prend pas conscience... Un an, deux ans, trois ans, il est avec, mais il ne comprend pas tellement. Très, mais quand il a pris conscience de ce que réellement lui manquerait, dans sa propre vie, effectivement, par rapport à ce que les autres ont la joie de pouvoir apprécier. Vous voyez, ça, devient, ça vient des plus profonds hein? Et de moi ici, toute ma vie entière. Je peux manger la viande, mais je ne verrai pas tellement la couleur de la viande. Je peux porter des vêtements, mais je ne verrai même pas la beauté, ni la couleur des vêtements que je porte. Tous les jours de sa vie, il était dans les ténèbres. Nous voyons la lumière, mais lui, Bartimée, ne pouvait même pas voir la lumière. Il ne savait même pas ce que c'est. Depuis sa naissance jusqu'à son âge avancé, toujours les ténèbres il ne voyait rien. C'était les cris les plus profonds dans son cœur. Je vous en supplie, mon frère et ma soeur arrêtez de jouer la comédie, arrêtez de jouer la religion ou se dire que on fait comme ceci. S'il vous plaît, je vous en prie. L'éternité, mon frère et ma soeur, vous, vous n'arrivez pas à pouvoir apprécier la valeur de cela. Posez-vous la question, pourquoi vous désirez vraiment ce Jésus Vous, personnes âgées, moins jeunes, jeunes, femmes, hommes, enfants, petits-enfants, un jour, frère et soeur. Vous regretterez d'avoir été sur la terre et vous disant, mais après, il Seigneur, donc c'était vraiment vrai ces choses. Mm -hmm. Ce livre ci que nous tenons c'est pour que vous compreniez quand même la valeur que vous n'arrivez pas à pouvoir voir comme étant la valeur. Frères et sœurs, nous ne faisons que la religion. Nous sommes des vrais religieux et des comédiens et des comédiennes. C'est ce que, ce que nous, nous sommes devenus. Oui, bien sûr. Si nous revenons à Bartimé, imaginez, pensez un tout petit peu et mettez-vous à la place de Bartimée. Au plus profond de son âme, effectivement, cet homme n'a jamais pu voir même la couleur de l'eau. Il boit de l'eau. Vous, vous voyez quand même, c'est vrai. On dirait que l'homme mais quand même, vous voyez. Qu'est-ce qui est qu dit ma soeur moi? Que, que l'eau est comme ceci, mais Bartimée n'a jamais vu de l'eau. C'est sur sa langue, mais bon, il ne voit rien. Nous avons être de bienheureux, ma jeune bien-aimée, Quand se plaint tout le temps. Se dit, mais il y en a des gens qui sont dans des situations tellement difficiles. Hmm. Nous, avec les petits bobos que nous avons, nous nous plaignons. Nous avons des situations, frères n'avait pas des situations comme les situations que les autres ont j'ai dit à l'éternel tu es mon refuge et est ma forteresse. terrestre vous savez euh, moïse dans les saintes écritures Je voudrais que quand vous rentrerez chez vous, mon frère et ma soeur, que vous cessiez de vous plaindre. Parce que les plaintes et les murmures que vous faites témoignent que vous êtes des païens. Écrivez cela chez vous, mettez-les devant votre miroir. Quand toi tu te plains et tu murmures, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un con. Ça dépend de ce vous avez, quelle religion vous avez, quelle foi vous avez, quelle Bible vous lisez, mais la nôtre. Revenons un peu plus parce que c'est vrai que du temps est court. Revenons un tout petit peu plus vers Bartimée. Il a été dans cet état, dans le qu'on dit c'est voyant qu'effectivement que les autres peuvent, mais moi pas. Il cherchait vraiment de tout son cœur. Peu importe ce que lui avait dit, mais il soupirait qu'un jour, un jour, qu'il rencontre ou qu'il ait la possibilité de pouvoir trouver la personne qui lui donnerait l'occasion, même de voir. Je pense qu'il il devait être aussi, euh, parmi ceux qui écoutaient, pas c'était je pense qu'il il était peut-être il il peut militaire d'Israël, donc les gens, ce qu'il parlait, ce qu'il disait effectivement, les endroits où il pouvait approcher, tout ça, il avait entendu. Mais ces jours-là, comme je le disais tout à l'heure, pensez-y, mon précieux frère, ma bien-aimée sœur que nous disons tu es précieux, tu es précieux, que le Seigneur vous aide. C'est ma prière profonde. Toutes les personnes sont passées. Personne n'a correspondu ou arrivé à pouvoir répondre aux besoins. Parce qu'ils savaient que pour toutes ces personnes qui passent là, quand ils regardent cet homme-là, pour eux, c'était il vivra comme ça, il mourra. Donc, il a, même s'ils pouvaient avoir tristesse, ils sont incapables de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc Bartimée ne pouvait pas s'appuyer sur eux. Parce qu'il n'avait il n'avait rien de pouvoir parce que n'y y a rien euh, regardez est non, je il y arrivait parce qu'il est dans... Euh, il, il n'avait rien qui pouvait qui pouvait donner à à, à pour que cet homme arrive à pouvoir recevoir le désir profond de son cœur parce que bon, ici, il se disait en le regardait dit mais oui mais de toute façon, il n'a pas d'espérance. Parce qu'il sait qu'il est né comme ça. Mais Bartimée avait l'espérance que eux, ce gens-là, ne voyaient pas. Ah oui, parce que quand il passait, qu'il voyait, que ce soit le Lévi, tout ça, je dis, la, Bartimé sentait que deux, ça sortait, rien, parce que d'abord, il, il, il, il, il se rend compte qu'il ne peut pas voir, Donc ça sera comme ça, sa vie. Mais ces jours-là, Bartimé étant aussi, il savait très bien qu'il n'y aurait personne. Bien sûr. Mais ces jours là en plus, il ne voyait pas. Parce que s'il voyait, ils disaient, oh, j'ai vu, je ne les arrête de faire, ils ne voyait même pas. Comprenez bien, ils ne voyaient pas, mon frère et ma soeur. parce qu'il n'a jamais vu. Et alors, il, il entend des bruits simplement des pas, qui, les, gens, les gens qui couraient, effectivement, qui passaient, qui en nan, nananana. Et là, je crois que son intérieur. Frère, parce que s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, euh, en Israël, il y a, quand même, y a eu quand même beaucoup de gens qui étaient comme les prédicateurs, qui passaient effectivement, donc on courait parfois, on entendait le bruit. Mais ces jours-là, on ne peut pas dire que, que Batimé a vu quand même que c'était Jésus. Non, il n'a pas vu. Il n'a pas le bicep, ne voyait pas, c'était un aveugle frère. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, vous comprenez cela. Il ne pouvait pas voir parce qu'il n'avait, il n'avait, pas, il était aveugle, il n'avait pas des yeux. Et voilà que les gens couraient effectivement ainsi, effectivement, on dit, mais, alors il dit, mais, assez à c'est ces pas, il dit, mais, qu'est-ce qui peut créer cet engouement? Parce que bon, c'est un engouement un peu différent. Et puis, il s'approche, il s'approche, effectivement. Et, et comme on donne l'image, effectivement, comme il était aveugle, il devait avoir, de toute façon, il se tenir peut-être avec une canne, effectivement. On voit, on voit l'homme, l'homme, parce que pendant, que pendant que tout le monde marchait, on il ne s'est jamais levé, il était toujours assis parce qu'aveugle, il, il faut qu'on puisse l'aider. Mais ces jours-là, on a vu le bâtiment le vieux qui était là, qui était toujours assis comme ça, aveugle, effectivement, avec des personnes le monde. Il dit, mais il s'est levé. La Bible fait comment il dit, l'homme, il va jeter son manteau. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que cet homme ici puisse jeter son manteau Alors qu'il ne voyait pas. Donc, ces jours-là, il y a quelque chose qui est passé. Il dit Mais c'est mon jour à moi. Amen. Comment sait il que c'était son jour Parce qu'au plus profond de son âme, il savait qu'un jour viendrait. C'est la vérité, mon frère. Parce que si tu n'as pas eu soif de Jésus, tu ne peux rien faire avec lui, mon frère. Que celui qui a soif vienne. Mais si Dieu est rassasié. Il va faire quoi C'est pourquoi j'ai dit, vous vous plaignez, parce que vous n'êtes pas des croyants. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur, si vous me trouvez le contraire de ce que j'ai dit dans la Bible, alors venez me voir montrer cela. Et d'ailleurs, vous le chantez, non Les plaintes et le murmure. Voilà, sachons garder nos cœurs, pas les laisser entrer. Parce que c'est le manque de foi. Et je voulais simplement que vous compreniez d'abord. Les trois hébreux croyants. C'est sûr qu'effectivement qu'ils avaient trouvé un refuge certain. Et qu'ils demeuraient dans une position où... Les hommes qui pouvaient le regarder, tout ce qu'ils pouvaient y voir, pouvoir penser. En fait, en réalité, eux, ils savaient effectivement très bien, oui, que les lieux dans lesquels ils se trouvent, l'abri sur laquelle ils sont, la fondation, ils l'ont testé. Le lieu qui l'entoure, effectivement, ils l'ont testé. Nous savons que notre Dieu a la capacité il ne s'était pas sur des, des choses vacillantes, effectivement, ainsi de suite effectivement, non c'est ça que vous. nous, nous ne sommes pas ici frères et sœurs, que nous prêchons l'évangile pour simplement amener que les gens de toutes sortes puissent arriver, nous sommes des chrétiens, non, nous cherchons que les hommes croient en Dieu qu'ils aient une foi véritablement ferme dans le Seigneur parce que la Bible ne nous a pas dit que la foi viendrait effectivement d'autres choses, si ce n'est que de ce qu'on entend, ce qui est qu la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez Donc, il est nécessaire que chaque fils et fille de Dieu puisse vraiment avoir une réelle foi, mais celle qui vient réellement de Dieu. Et quand vous et nous, nous avons cette foi à faire, nous ne verrons pas des gens qui se plaignent. Ah, frère, on ne sait pas. Ça, c'était hier. Quand vous venez de commencer, le bébé, oui. Les enfants, oui. Qu'on donnait de lait, qu'on pouvait entourer. Mais vous êtes, ça fait des années, vous marchez avec Dieu. Et vous, vous, vous dites, allez, nous irons au ciel. Vous ne pouvez pas dire, allez au ciel en tant que bébé, frère. Je vous prends un peu le temps. C'est absolument nécessaire, frère. Que vous puissiez vous examiner. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas la quantité. Non, Dieu l'a mis sur la quantité. Mais toujours là Oui, bien sûr. Sur la terre, il était toujours Dieu. Mais il n'a pas eu d'avoir au même milliard de croyants qui le suivaient. Douze apôtres. L'un d'eux est un démon. Vous voyez, frère et sœurs, c'est parce que, comme les gens disent, ah, oh, moi, tu te oh, ça ne me touche pas, mais je m'en vais. Vous pouvez vous en aller. J'ai toujours dit, mais je regarde les gens, quand je vois quelqu'un qui ne vient plus venir, et moi je dois les suivre. Que je veux oh, frère, jamais frère, vous ne verrez même pas mon numéro de téléphone fonctionner sur les vôtres. Non, je ne téléphone qu'à ceux que Dieu me met à cœur, qui téléphonent Si vous partez, vous partez, bonne année. Ah non, non, non je, je veux vais, je vais être clair. Parce qu'ici, on ne va pas supplier quelqu'un de rester. J'ai toujours eu à pouvoir dire, je disais à un frère, je dis pas l'étranger, je dire, mais frère, c'est pas normal que tu, tu puisses commencer à pouvoir supplier quand tu vois le frère qui veut pas. Ah mais reviens, frère, viens, viens, viens dit, c'est pas normal que tu puisses supplier quelqu'un. Prenons un exemple, tu as ses frères ou cette sœur à l'assemblée, comme ici un autre. Et tu prêches la parole, lui et la frère, Lui, le frère ou la sœur, il voit simplement l'hostie de l'Église catholique. Par exemple, dimanche, ça lui manque de pouvoir aller à que les prêtre mettent là. Non, je donne un exemple. Que les prêtres mettent l'hostie sur équipement. Et puis, retourner, s'assinuer sur Ave Maria, ça lui manque. Bon, il est assis là dans, dans l'assemblée. Tout ce que tu dis, ça passe par là. Mais il ne voit que l'Église catholique. Il voit que l'hostie. Eh bien, il veut sortir pour retourner dans l'hostie. Et toi, tu vas dire, frère, viens, reste avec nous. Mais il va, tu vas faire souffrir quelqu'un. Il restera là, il ne te, te rendra jamais service parce qu'il n'est pas présent dans tout ce que vous faites. Alors, s'il veut aller il existe à l'église, laissez-le. Et puis, j'ai toujours eu à pouvoir dire, c'est ce que le frère parfois me trouve un peu bizarre. J'ai dit un jour à un frère, il dit, mais frère Il dit, oui, frère, c'était à l'étranger toujours. J'ai dit, frère, les gens, et ils ont entendu je te déteste parce qu'il y des c'est cela parce que c'est là. J'ai dit, mais frère, il faut vous calmer. Si le fait de me détester fait que cet homme-là s'approche de Dieu, je suis heureux ah bah ben oui, si vous me détestez vous me, diluez, vous me les billets. et puis tu ça te permet de pouvoir vraiment adorer Dieu de tout ton cœur, mais gloire à Dieu est-ce que vous comprenez donc c'est que chacun de nous doit arriver à pouvoir être conscient prendre conscience mais en fait ce n'est pas un jeu il s'agit réellement de ma propre vie à moi ou qu'est-ce que je fais pour l'amour de Dieu ne venez pas pour faire le nombre. bras <rire> non, non, non, non je préfère le répéter ici que vous puissiez comprendre ne venez pas pour faire ça me servirait à quoi de prêcher aux gens qui n'ont même pas qui ne croient même pas au Seigneur mais simplement présent pour pouvoir danser et puis partir vous savez euh, vous, vous, voulez, vous avez un peu de temps vous en avez Amen. Je surveille le temps pour vous, parce qu'on va partir. C'est toujours mieux de passer. Et puis nous avons des. qui sont venus de loin, de près. Vous savez, ça, ça nous fait beaucoup de joie. Si c'est là où nous sentons bien, c'est dans la parole de Dieu. Dans les choses que notre Père nous donne, effectivement, aussi et nous le remercions pour, pour ce qu'il fait et pour nous en tant que peuple des fils des filles et aussi surtout aussi d'avoir la communion autour de la parole mais ben effectivement retournons à Bartimée pour ne pas perdre du temps alors regardez bien nous disons que ce Bartimée n'avait jamais vu mais ces jours là oui que ça passait effectivement Bartimée s'est levé pour démontrer d'abord que c'est Manto qui démontrait à tout le monde que Moi ici, je suis un aveugle. Être identifié comme aveugle, eh bien, je le jette. Mais tu bah, me pourquoi tu jettes ce manteau? C'est un manteau qui t'identifiait à tout le monde, effectivement, qu'il est aveugle, qu'il ne verra jamais. Et dès là, avec monde. il dit, non, non, non, non. Mmh. Je m'en débarrasse. Mais pourquoi tu t'en débarrasses? Il dit, mais pourquoi vous courez? Mmh. Pourquoi mmh. vous courez? Mmh. Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, personne n'a jamais cherché Dieu. N'oubliez jamais cela. Pour monter votre partie et dire, mais moi, moi, moi. Personne, Amen. personne n'a jamais cherché Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Il est vraiment merveilleux oh, que Dieu te bénisse. Il est merveilleux, mon frère. Un tel Dieu, comment ne pas l'aimer, frère. C'était lourd de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme les reconnaît bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tous les jours qui m'étaient destinés, étaient tout inscrits. Frère, il y a de quoi l'adorer Je vous en supplie. Je ne sais pas comment me dire, mais il y a de quoi l'aimer on ne peut pas sentir forcé. Mais il y a de quoi, vous savez. Parce que lui, il te connaît. C'est comme un exemple de l'aimant qui, qui est là, qui pas passe, effectivement. Et toi, tu as un clou. Hein. Les autres sont là, paille, Mais toi, tu as des clous. Et l'aimant passe. Il y a une attraction. C'est l'aimant qui t'attire. Yeah. Il pose la question, mais pourquoi vous courez Alors il dit, mais oui, il dit, mais les prophètes de Nazareth, de Nazareth. Les gens couraient effectivement pour voir qui c'est, qui c'est, qui c'est. Oh! Mais Louis Bâtimès, ce n'était pas pour dire, mais je veux le voir comme ça. Non C'est différent, mon frère, oui, parce que vous savez, il y a la curiosité, non ah, c'est ah, comme ça qu'il est. Oh, oui, c'est vrai. Ah, oh, parce que les professeurs on la vivait. Mais ce n'était pas comme ça. Ni pour la femme au Père de sang. Amen, amen. Les autres étaient là simplement pour voir, euh, on va voir comment, on, on bousculait un peu comme ça. on va le voir un peu comment. Hein, ah, il est comme ça. Ah, est comme ça non, non, non. non, la femme au Père de sang, ce n'était pas pour ça comme ça. Non, monsieur. Ah oui, bien sûr que oui. C'est pour ça que quand il s'est arrêté, il a dit Quelqu'un m'a touché. Et les disciples lui a dit Mais Maître Rabbi, notre Seigneur, mais tout le monde Que ah, ah, ah. Dieu te bénisse, ma bénévole, va bien. Ah oui. Il dit <rire> Oui. Mais la touche-là de cette personne, elle est différente. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne soyez pas comme tout le monde. Ne soyez pas comme tout le monde pour l'amour de Dieu et soyez comme Dieu veut que vous soyez et sondez-vous dans votre cœur pour savoir quel est le degré d'amour que vous avez pour lui et pourquoi vous le désirez dans votre vie et quand Jésus vient vraiment, vous l'avez invité parce que vous savez, quand vous l'invitez il ne dira jamais non c'est la vérité c'est pour ça vous l'invitez, il vient Simon l'a invité, il savait qui il était. Il est quand même venu. Mais ça dépend maintenant de la place que vous lui donnez. La place que vous lui donnez, il la prendra. Il, là, je l'aime beaucoup dans nos frères. Ah, ah, ah, c'est vrai, c'est vrai, mon bien-aimé. C'est vrai, frère. Ça, c'est touchant quand même. Il n'y il il a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de sauveur comme lui. Il n'y a pas de maître dans... C'est parce que c'est 100% vrai. Frère, pour l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas être comme ça. Nous, quand on est quelque part, on, on commence à brûler pour qu'on nous change de siège. Non Lui, il est ainsi, le maître, le créateur, le Donateur de, de tout, don excellent, le Dieu vivant. Alléluia Il pouvait exiger un trône, monsieur. C'est ce que nous nous exigeons. Il faut nous passe quelque part un peu de plus important. On ne fait jamais des choses simples. Là. Et lui, on lui a donné là les côtés même à l'extérieur. A... On ne s'est même pas occupé de lui. On n'a même pas lavé les pieds. Vous connaissez cela. On l'a laissé. Et je vous assure que c'est vrai. Il ne s'est jamais plaint. Il est resté comme cela. Alléluia. Mais c'est quand Dieu a voulu honorer son serviteur. Là, les choses ont changé. Il n'a pas cherché. Mais Dieu a dit, c'est mon serviteur. Vous ne voulez pas l'honorer Je vais vous prouver qu'il est le mien. Et il sera honoré plus que vous. C'est pour ça que la femme est venue. Non, oh, mon frère <rire> La femme n'a pas été attirée par Simon. N'a pas été attirée par un autre. Non, non Par celui qu'on qu a mis à l'écran. Alléluia C'est Jésus-là qui ne disait rien. Oh, oh. Assis avec ses pieds sales. Oh, que ton nom soit béni, mon roi. Oh, yeah. Tu es vraiment Dieu Frère, nous devons être instruits, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide, ma soeur. Nous nous plaignons toujours. Nous nous plaignons toujours. Je vous en supplie. Amen. Oui, il ne s'est pas plein. Il dit même que j'ai laissé ma mère parce qu'il l'a arraché. C'est écrit cela dans la Bible. Et vous êtes, des, vous êtes des croyants Tel maître, tel serviteur. Tel il est, tel nous sommes. Je vois que l'air avance, effectivement. Ben, je vais vous laisser partir. Regardez. <rire> C'est quand, quand euh, Dieu a eu à pouvoir manifester maintenant sa gloire et honorer son serviteur. maintenant, ce n'est pas lui qui a commencé. Hein. C'est les autres. Toujours Simon, qui lui a refusé de l'eau. Un baiser des bienvenus, les parfums, beaucoup plus de là. Tout ça, il lui a refusé. C'est comme se dire, ah, s'il si connaissait effectivement la femme, effectivement, en question, qu'il y en a Vous vous souvenez, non oui. S'il si connaissait cela. Vous me regardez maintenant. Ah, pendant qu'il pensait comme ça. Et puis c'est le maître qui lui fait comprendre. Il dit, mais, Simon <rire> J'ai quelque chose à pouvoir te dire. Vous vous souvenez, non amen, amen. Je suis venu chez toi. <rire> tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas ouin, tu m'as même pas mis des parfums, et même pas donné un baiser de bienvenue. Mais, depuis que je suis assis ici, vous souvenez Cette femme n'a pas arrêté de pouvoir pleurer ici. Avec ses larmes, et elle lave mes pieds. Avec ses cheveux, et les essuie. Vous connaissez la suite. Alors, je crois que ça doit nous interpeller, nous, nous donner quand même à pouvoir penser. Si vous lisez les scènes d'Écriture, regardez tous ceux qui vous ont précédés. La manière dont ils ont eu à pouvoir agir. Je termine avec notre partie. Et voilà que quand il lui a dit que c'est les prophètes de Nazareth qui visitent. la ah ville oui, effectivement qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on court effectivement. Et Barthémé a commencé à crier. Personne Dans la foule. ou Auprès de lui. Je ne l'ai pas vu dans le Saint-Exupérité. Vous pouvez peut-être lire pour moi. Lui aurait dit que voici le fils de David passe. Non, non, non. <rire> eh oui, oui, oui. Il lui, personne ne lui a dit. Il pouvait l'appeler aussi Jésus comme tous les autres en disant qu'il est fils de Joseph. Comme il dit là, là, là, là. Non, il s'était décrit comme fils de David. Donc il a fait exclusion de tous les autres. Et, et il était réellement pour lui et c'était cela. C'est pour ça que cela a fait tourner le maître. En plus, il ne voyait pas. Il pouvait aussi se tromper sur la personne. Bien sûr. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand Vous savez pourquoi Il n'a pas fait de miracle. Hein? Mais quel est le miracle que Jean-Baptiste a fait Il a dit, dit tout le prophète, il pouvait attendre tout ça, mais lui il a dit, voici, voici, voici, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Sans hésitation. Et c'est ça ce que Barthibé a eu. Alors, les gens le repoussaient et il criait tellement si fort. Fils de David, aie hey, pitié de moi. Ah, il l'a reconnu et il a retrouvé la personne qui pouvait lui donner ce qu'il désirait qu'il aucune personne. Aucun prêtre, aucun homme ne pouvait donner. Blablabla. Il dit, mais c'est celui-là. Ah, Et quand il s'est approché de lui, on le repoussait, on le rejettait. On le... Il dit, non, non, non, non, non, non. On le repoussait, Et il dit, mais il criait encore plus fort. Vous connaissez, non Et puis le maître a entendu. Il dit, laissez-le venir. Et puis on veut lui dire mais viens, il t'appelle. Et quand il est arrivé en sa présence, il lui a posé une question. Que veux-tu que moi je te fasse Mon frère et ma soeur, le <rire> fait que euh, Bartimée a pu être appelé, qui s'est trouvé dans sa présence, tous les problèmes de Bartimée. Frère, je m'arrête. Si toi tu as trouvé vraiment Jésus et que réellement tu reconnais qui il est pour toi, quel est le problème dans ta propre vie qui peut faire en sorte que tu puisses arriver à pouvoir vaciller et dans ta foi, tu es frère. Vous n'êtes pas des croyants. Vous, vous ne croyez pas vraiment au Seigneur. C'est pour vous, en fait, c'est une histoire qui vous a dit On a appelé sur le chemin, ainsi de suite, mais vous n'avez jamais cru en lui. Parce que regardez-vous. Il suffit qu'un petit, comme ta pas bouffe, maladie ou ceci et cela, c'est comme un pneu d'un véhicule qu'on a dégonflé. Vous vous souvenez de le témoignage enfin, que je vous ai raconté ici d'un frère qui dit Ah Seigneur, j'ai maintenant Seigneur prends-moi parce que je souffre tellement, je souffre tellement. Vous vous souvenez Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit Vous vous souvenez de cela Il n'y a personne sur cette terre. Ni moi, ni vous qui pouvons souffrir, même un certains degrés, comme le Seigneur a souffert. S'il vous plaît. Mais quand vous l'avez trouvé, mais il a souffert pour vous, peu importe, même si la maladie nous mine, c'est cela. Yes, la maladie ne peut pas m'empêcher d'aimer autant, Jésus. Parce qu'il a vaincu mon frère. Même si mon problème est grand, on veut me faire sortir de la maison. Même si je dois dormir dans, dans un petit garage, il n'y a pas de problème. Je dirais comme Job a dit, je suis venu nu, j'ai rentré nu. Je n'avais pas de briques, il n'y a pas de problème. Même si je n'ai pas de voiture, je n'ai peux. Frère, que Dieu nous aide. Que nous puissions nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons trouvé. Et qu'est-ce que Jésus représente pour moi? Est-ce que vraiment en lui, j'ai tout ce qui me suffit Ou bien j'ai quelqu'un d'autre Alors nous lisons, puis nous terminons. Psaume 91.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 Sa fidélité est un bouclier. Vous entendez cela? Amen. Sa fidélité est un bouclier. Donc pour toi, c'est un bouclier. cest à que fidèle, il sera toujours. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Amen. ni la flèche qui vole le jour, Amen. ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, Amen. que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Vous l'avez expérimenté, non? Amen. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la de qui Voilà. Car tu es mon refuge, ô oh, Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Le malheur actuel, tout, tout le de l'Éternel en délivre. Toujours. Toujours. Aïe, ah, que son nom soit béni. Amen, amen. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et aucun fléau n'approchera de ta Car il redonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne hâte contre une pierre. Tu marcheras sous les yeux, sous la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, c'est ça le problème. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Je les protégerai Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Vous connaissez Isaïe 53, non Alléluia. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Tendre Père et précieux, Sauveur. Ce soir, nous voulons vraiment te dire merci, mon béni, et mon Père Dieu, parce que nous ne voulons plus avancer dans les habitudes, mon roi. Quand nous t'avons trouvé, comme Philippe l'a dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Jésus de, de Nazareth, mon sauveur. Oh, je t'aime, mon bien-aimé Seigneur et sauveur. Peu importe, Père Saint-Dieu, que la maladie nous frappe, bien-aimé, pas de mission, que difficultés nous tombent dessus, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous t'avons trouvé, Seigneur. Comme les cantilés dit, nous avons Jésus. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Aide-nous vraiment, Père Saint-Dieu, à pouvoir réaliser la grâce. Que que nous avons dans ces bas monde, Père Saint dieu que les autres n'ont pas, mais même pas de puissance et d'occasion. Mais à nous, tu t'es révélé, Seigneur Jésus, oh Dieu. Tu n'as tu, tu pas dit que nous n'aurons pas de tribulations, tu as dit que vous aurez des tribulations, mais ne craignez point car j'ai vaincu le monde. Merci, au oh notre Dieu. Et nous te remercions encore aujourd'hui, Père Dieu, que, que ton peuple se relève et qu'il puisse prendre le courage, mon bénémoine Père Dieu. Et marcher vraiment avec toi, être conduit par toi, être aussi éclairé par toi, mon bénémoine Saint-Dieu. Parce que avec toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, Père, ben, nous ferons véritablement les exploits. Nous les disons. Et c'est la vérité, mon bénémoine, Père Dieu. Sois béni et sois glorifié. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, Père Saint-Dieu, qui sont malades, bénémoines, Père Saint-Dieu, qui sont affectés, mon roi, Père Saint-Dieu. Que les ne soit pas, bénémoins, Père, Père Saint Dieu que la foi, il soit fortifié par la foi, tu as dit que c'est notre foi qui tourne ce monde, nous soyons tous fortifiés par la foi, mon roi. Nous avons besoin de toi, mon bien mes père. Nous ne te voulons pas simplement à un moment, pas un autre mais dans tout temps, mon bien-aimé Père, Dieu. Oh gloire à toi, mon Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, parce que dans toutes circonstances, tu es toujours là et tu es toujours avec nous. Bénis nos frères, bénis nos sœurs qui sont venus de loin comme des prêts pour avoir cette communion avec nos pères. Et nous t'exaltons. Oh Jésus-Christ, mon roi, je te remercie encore. Merci parce que tu as touché nos cœurs, mon roi. Oh Jésus-Christ, mon roi. Nous te remercions parce que maintenant nous pouvons sortir avec foi, avec courage. Sachant que, oh Dieu, les lendemains sont vraiment rassurés pour nous, Père. Pour nous, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de quoi que ce soit. Nous savons que tu es avec nous. Aussi longtemps que tu es là, Père. Nous sommes en paix, Seigneur. Même si la barque, est agitée, Père de Bisson Dieu. Même si la tempête est là, Père dieu aussi longtemps que tu es là. Oh Père Dieu, nous sommes en paix Seigneur, béni soit ton nom, Père Saint. Gloire à toi pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce que tu fais. à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre soeur Lise n'est pas ici. Et alors, c'est que. Elle est vraiment pas ici. Oh, oh, Lise faire. De... Et je crois que parmi les sœurs, je ne sais pas si quelqu'un, parce qu'il y a un cantique qui nous dit, je crois que la chorale le sait aussi. Les dieux qui sont dans les est dans le montagne, c'est le même dieu qui est aussi dans la vallée, quand tout semble bien montagne. Vous connaissez cela Je vous demande, vous, la chorale, vous connaissez Vous connaissez Levez-vous, alors venez. Viens mon Ils Vont nous chanter. Vous allez comprendre, effectivement. Mais c'est que le docteur va nous trouver la traduction de ces cantiques-là, effectivement, que nous fait de faisons dans ces temps-là. Je vais aller me préparer aussi pour uh, les services de baptême. Vous n'avez pas Hein Vous n'avez pas de parole. Aïe aïe aïe aïe aïe. Mais qui l'a chanté ici Elle est absente aujourd'hui. Ça c'est le jour où on a besoin d'elle. Alors, docteur va trouver. When things go wrong, you make them right. That the God loves him. He's in God in the valley. Mary, you should have all the things, you know. Tila, I marry you. <laughs> lèvez vous vous chantez avec elle parce qu'ils ne veulent pas. Ils peuvent chanter avec toi ou ça va aller tout seul Ils n'ont pas le parole. Ils devraient apprendre. Hein? Merci. Alors vous, vous comprenez, soyez là, hein? qu'ils puissent se sentir aussi soutenus. Hein? Puis je les surprise. Hein? Vous comprenez Maintenant, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être prêts. Que <rire> Dieu te bénisse. life is easy when you're up on the mountain you've got peace of mind like you've never known but things change When you're down in the valley, don't lose faith. For you're never alone. For the God on the mountain.